Oh, il y a des coquillages! Et des huîtres! Je sais pas, c'est quoi? C'est des glands! Ah oui, des glands? Des glands pétés? Euh, Je vois des glands. Je vois. Je vois. Moi, j'ai ramassé une petite bouteille où il y avait de l'huile. C'est une petite bouteille! De l'huile euh, comme un miel. Peut-être que c'est pas de l'huile, peut-être que c'est une sauce, peut-être peut que c'est même pas quelque chose qui se boit ou qui se mange. Quoi Peut-être pour les trucs pour les plantes, mmh. du pipi. <rire> euh, je pense que c'est une, euh, une chose chinoise. Bah, La peinture pour, pour les maisons Mais non, avant. un bout de C'est un bout de cigarette. C'est un bout de cigarette. C'est un, un bandeau pour les cheveux. Sinon, peux, un, un bandeau que que pour fais. attacher les cheveux. Que c'est des bonbons pour euh, les bonbons là, qui se mangent ouais. en fille. On va faire comme si on était colomb. Bon, J'ai ramassé un bout de cigarette, euh, du vert, du bleu. Un bout de métal un et un bout de un un plastique noir. Euh, J'ai ouvert, euh, je crois, une bague en fer. Plus bas, on avait trouvé des traces de pas. Oui, c'était mes pas. Qu'est-ce que c'est un archéologue pour toi <rire> Quelqu'un Qu qui fait des trous et qui trouve des objets sous la terre. Des objets qui datent de très longtemps. Le vase, poterie, euh, os ou autre objet Un archéologue, c'est quelqu'un qui cherche des vestiges. Cherche pour savoir ce qui s'est passé avant, comment vivaient les, les Gaulois, est-ce qu'ils mangeaient les mêmes choses que nous. On a été au musée d'histoire de Marseille, puis on est allé dans la salle antique. Au musée, on a vu des dents de chèvre, après on a vu euh, un caillou, enfin, un bloc de roche où il y avait un guerrier, et on voyait... Il y avait même un autre bloc de roche où on voyait des chevaux. Voilà. On a vu des statues, une pierre où il y avait un guerrier qui cassait quelque chose. Mort. Oh, une petite tube. Et c'était une broche. Et aussi, on a vu plein d'assiettes. Ah, oh, les assiettes étaient fabriquées en argile. Et après, on a fait une sortie au village du Gaulois, à l'Opidum. Euh, comment on a pu découvrir... Euh... Ça. Euh, les poteries déjà au début qu'il les trouvait c'était sûr qu'ils étaient cassés c'était abîmé parce que c'est pas nouveau ils étaient vieilles. <rire> et après ben il est recollé elle il a trouvé a... Des, des des haches ou du métal en fait c'était des des haches mais il n'y avait pas le manche puisque le manche il enfin le manche il est en bois et il se il, il se conserve pas bien sous la terre il s'efface elle avait aussi trouvé une mort. Un mort, c'est pour les chevals. En fait, les chevals, ils ont une partie où ils n'ont pas de dents. Et on leur mettait là pour euh, diriger le cheval. Chaque année, il y a une couche de terre qui se recouvrait par-dessus. Et maintenant, pour chercher les traces avec la tractopelle, à chaque fois, on enlève une couche et on cherche s'il y a des trucs, par exemple un petit muret. Euh, après, dans le film, non, on va pas. raconter la vie des Gaulois, comment ils vivaient avant. Ben, déjà, les Gaulois, on sait qu'ils fabriquaient des armes, qu'ils qu avaient la même forme d'intelligence que nous. Ils... Ils mangeaient pareil que nous. Bah, les maisons, ils étaient fabriquées en pierre. Et aussi, ces maisons, on dirait des petites cabanes parce que déjà, il n'y avait pas de salle de bain, il n'y avait pas de salon, il n'y avait pas de canapé, il n'y avait pas tout ça. Et aussi, les Gaulois, ils vivaient avec le strict nécessaire. Quoi ils buvaient pas du vin. Non, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Comme ça Non, ils non. buvaient pas de frise. Euh, de l'alcool, du jus. Et ils ah. peuvent, avec les vases qu'ils ont construits, ils peuvent en prendre beaucoup d'eau. Et même qu'eux, ils buvaient trop de vin, du coup. Et ça leur détruisait le cerveau. Bah, les Gaulois, avant, ils n'étaient pas comme nous. Et aussi, ils ne s'habillaient pas comme nous. Parce que quand ils partaient à la guerre, et bah, ils ne s'habillaient pas en pantalon et en t-shirt. C'est parce que les Massagia, ils ont attaqué les Gaulois. Et ils ont détruit euh, leur village. Euh, les habitants de Massalia, ils n'aimaient pas qu'ils étaient trop en altitude, ouais. mais ben... du coup, ben, ça a fait la guerre entre eux. Plus mais... personne n'habite là-bas, ben, parce que maintenant, on est en 2021, et ce village, il date d'au moins il y a plus de 200 ans. Oui, comme les... on a vu là, dans mille ans, les archéologues, quand ils apprennent le jeune, quand ils apprennent le métier d'archéologue, on apprend l'histoire de la poterie. Du coup, on sait comment est la poterie au Moyen-Âge. Elle est jolie, elle est verte, il y a plein de couleurs. Comment elle est dans l'Antiquité. Alors souvent, elle est noire, elle peut être avec des dessins un peu rouges. Dès qu'on est dans la terre et qu'on trouve des vestiges, on regarde les petits bouts. Et on sait à peu près si on est dans Antiquité, Moyen-Âge, ça va